C'est une commande de recherche, une commande présidentielle euh, et, euh, effectivement, une équipe a été réunie, une équipe euh, dotée de moyens importants, d'accès aux archives d'État et d'une pleine indépendance. C'est un travail de recherche collectif qui a été conduit euh, donc, à la demande du Président de la République, mais pour l'ensemble de la collectivité, hein, il faut bien, bien le souligner, avec, euh, à la clé, de très importantes ouvertures d'archives, hein, ce qui a été constaté euh, donc à la remise du rapport, et puis, donc, euh, des, des résultats, une synthèse qui... Effectivement, est très volumineuse, mais il fallait bien effectivement ce volume pour euh, traiter du sujet, c'est-à-dire euh, euh, l'engagement de la France au Rwanda durant une période pré-génocidaire et génocidaire. Donc, une grande question sur au fond, est-ce que l'engagement de la France au Rwanda est une des causes du génocide des outils C'est des sujets extrêmement lourds euh, qui amenaient, je veux dire, à un véritable blocage euh, de la réflexion, euh, des tensions extrêmement vives, soit en France même, euh, au milieu de l'opinion publique ou bien entre la France et le Rwanda. Et la seule manière finalement d'avancer sur ce sujet, euh, c'était de faire ce travail de recherche qui a duré deux ans et qui euh, donc euh, a abouti à la remise du rapport, rapport qui a été aussitôt euh, publié par l'édition Armand on a travaillé les archives à partir donc, de ce qui avait été versé, hein, donc, en nous appuyant sur le travail des archivistes, en, en revenant aussi vers bah, les services producteurs pour comprendre aussi la jeunesse de, de ces archives, comprendre aussi euh, les manques, hein, comprendre d'éventuelles disparitions. Euh, bon, et euh, en fait, c'est euh, finalement cette masse considérable d'archives que nous avons traitées, c'est des dizaines de milliers d'archives hein, euh, qui ont donné lieu à un référencement dans le rapport de plusieurs milliers de documents d'archives qui sont tous accessibles aujourd'hui à tout lecteur. Donc C'est très important parce que ça permet aussi de vérifier le travail de l'équipe de recherche sur le dossier. Et euh, c'est vrai que l'intérêt, effectivement, des archives écrites, hein, des archives d'État, c'est euh, de comprendre euh, les décisions, les représentations qui sont en jeu dans ces décisions, l'exécution des ordres, donc d'arriver à reconstituer de manière précise, euh, au fond, avec un, une intensité quand même de la recherche, de reconstituer l'action de la France et, effectivement, d'interroger le rapport de cette action avec le processus génocidaire qui se met en place et qui va déboucher sur le paroxysme de 1994 qu'on a constaté, c'est euh, une bonne réception du rapport. C'est vrai que euh, les médias ont bien accompagné euh, la sortie du rapport. Euh, ont vu effectivement l'intérêt de ce travail de recherche qui est à la fois, je veux dire, d'établir des faits de vérité avec euh, ce travail scientifique. Hein, voilà, les, le travail scientifique est quand même un des éléments permettant d'accéder à des faits de vérité, des faits, euh, de la factualité. Euh, donc là, il y avait un, je veux dire, une confiance qui s'est instaurée euh, entre l'opinion et, euh, et donc l'équipe productrice de, de, de ce rapport, le rôle, comme je l'ai dit, des médias qui ont euh, en fait montré euh, l'intérêt de ce travail de recherche euh, et puis certainement hein, une société française qui était prête à accepter euh, voilà nos conclusions et nos conclusions c'est eh de, de constater des responsabilités lourdes, accablantes de la France dans le processus qui a mené au génocide des Tutsis. Ça, cette, ces constats euh, sont, sont terribles pour la France, mais en même temps euh, permettent aussi euh, de sortir euh, dans l'honneur, euh, au fond, et, de, et donc d'avoir, euh, je veux dire, aussi une réponse de la France qui soit celle de la vérité, qui soit celle de la responsabilité. Donc, de ce point de vue-là, on a quand même la preuve qu'un euh, tel travail, un, un travail. Euh, menée, je veux dire, sans concession, euh, qui aboutit à des conclusions très sévères, euh, produit aussi des effets très positifs, c'est-à-dire d'apaisement, euh, et même, euh, on l'a vu effectivement ensuite avec ce qu'a fait le, le Président de la République du rapport, eh bien, euh, une... une un acte de paix avec le Rwanda, un rapprochement avec ce pays qui était effectivement rejeté de la diplomatie française. Donc voilà, là on a un exemple quand même, effectivement de ce que peut la recherche et on peut s'en féliciter.